Je m'appelle Cher Fadelouad, euh, j'habite à Barni, au Sénégal. Je préside une association dénommée Solidarité Sissoutour pour la protection de l'environnement, mais je coordonne euh, le réseau des associations pour la protection de l'environnement et la nature à L'impact de, de, de, du réchauffement climatique euh, à Barni euh, est visible parce que quand vous allez euh, un peu vers euh, euh, barney Gate, tu verras qu'avec euh, toute la dégradation des, des, des, des maisons euh, et des édifices, euh, te prouve nettement qu'effectivement, on est, on, est, on est devant ce phénomène. Euh, les communautés les plus touchées, si on parle de Barni, c'est les pêcheurs. Il euh, y a un plan d'action national d'adaptation face au changement climatique qui classe Barni parmi les quatre zones les plus vulnérables face euh, à l'érosion côtière. Donc les communautés les plus touchées, c'est les communautés de pêcheurs. Mais quand on dit les communautés de pêcheurs, on dit que c'est tout barné. Il y a plus de 400 filets tournantes. Une filet tournante, chaque filet tournante emploie pratiquement 30 à 40 personnes. Et les qui dérivaient aussi, les femmes transformatrices, ils forment les produits halieutiques. Mais il y a aussi, comme j'ai dit, les jeunes qui ont des charrettes, les charretiers. C'est une très forte communauté, euh, très déjà vulnérable par euh, l'avancée de la mer, mais quand il ajoute maintenant euh, l'installation d'une centrale à charbon, là, ce serait vraiment la catastrophe euh, pour euh, toute une communauté. La question migratoire est liée au changement climatique, pour la simple raison qu'ici au Sénégal, ou dans les pays pauvres, euh, en tout cas en Afrique, euh, la, la, la responsabilité pour le réchauffement climatique, euh, ça ne vient pas de nous. Donc, nous savons que, effectivement quand on nous parle de réchauffement climatique, on nous parle de la fonte des glaciers et tout, de l'industrialisation. Donc, ça vient effectivement des, des pays développés, mais c'est nous qui subissent les conséquences à cause de, de, le, du réchauffement climatique. Euh, la, la mer n'a plus de poissons à cause de, du réchauffement climatique. Euh, L'agriculture avec la salinisation des, des, des, des, des, des sols, la cesseresse. Donc effectivement, les jeunes n'ont plus les moyens d'aller travailler, d'aller travailler la terre ou d'aller en mer. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est effectivement migrer vers d'autres zones pour essayer de trouver effectivement de quoi nourrir, se nourrir d'abord et nourrir leur famille. Si effectivement rien n'est fait, ce phénomène va perdurer. Ce phénomène va continuer parce que c'est un problème de survie. Que pour régler le problème, il faut qu'on arrête l'énergie fossile, qu'on arrête l'exploitation des fossiles et aller vers les renouvelables.